Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, nous venons d'assister encore une fois à une victoire de l'Algérie. Mais cette fois-ci, cette victoire, tu sais c'était quoi hein La finale de la FIFA Arab Cup. Alors je vais t'expliquer ce que c'est la FIFA Arab Cup parce que je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas arabes et qui me suivent et qui aiment le foot. Donc je vais vous expliquer très bien tout ce qui vient de se passer pour l'Algérie. Hein voilà, t'es prêt Donc là, il y a une FIFA Arab Cup qui s'est organisé, alors qu'est-ce que c'est C'est une, une compétition où tous les pays arabes se sont rencontrés et ils ont fait une comp un championnat. Et là, là, tu sais qui a gagné C'est l'Algérie. Voilà, donc ils ont frappé les Qataris, ils ont frappé le Maroc, ils viennent de frapper la Tunisie. Ils ont frappé d'autres équipes bien avant, mais bon, je vais pas toutes les citer, voilà, parce que l'Algérie a quand même fait du sale pendant cette compétition. Mais là, qu'est-ce qu'on a pu voir Déjà dans un premier temps, que l'Algérie était une grande nation de football, parce que sur le terrain là, regardez comment ils sont déterminés. Ils lâchent rien du début jusqu'à la fin. Les tactiques sont respectées jusqu'au bout des doigts. Il y a personne qui est ingrat. Tout le monde se soutient. Une équipe. Franchement, c'est beau à voir. Un tel collectif, c'est magnifique. Qui est porté par tout un peuple. Qui est derrière toute son équipe. Franchement, toute cette ferveur. Moi, je vois ça. Je peux que être content. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ce pays, il vient d'un continent qui est plutôt pas mal. Il vient de, du continent de l'Afrique. Et ils sont allés frapper tous les pays arabes de la compétition. Tu comprends? Bon, on va pas se mentir. Un gros, euh, euh, des grosses dédicaces au pays du Maroc qui eux aussi ont fait un gros, un, un gros, un gros, un gros, une grosse compétition. Et aussi à la Tunisie qui est a, qui a parvenue à arriver jusqu'en finale. Donc euh, voilà, donc grosse force aux Tunisiens. Je sais que vous y avez cru, vous avez fait un, un, un grand parcours. Vous avez frappé l'Egypte juste avant. Donc ça, ça c'est à saluer et vous êtes officiellement les deuxièmes meilleurs Arabes du monde. Tu comprends? Mais là, malheureusement, les premiers meilleurs arabes en termes de football dans le monde, c'est l'Algérie. Et là même, je demande même à vérifier si ce n'est pas eux qui ont le meilleur couscous. Parce que là, là, si on les voit jouer comme ça, là, imagine comment ils cuisinent. De la détermination, tout est calculé, tout est carré. Tu vois ce que je veux dire S'il y a une goutte de sel qui est mise en trop, ils vont aller la chercher, ils vont l'enlever. Tu te rends compte Ils vont rechercher le grain de sel qui a été mis par hasard, ils vont te l'enlever pour te pour te donner un plat absolument succulent. C'est ça, tu vois ce que je veux dire Bon là en tout cas, grosse force à tous les Algériens, comme vous avez pu le constater, il y a plein de jaloux qui vous attendent dehors, qui veulent vous empêcher de faire la fête, donc soyez malins, faites la fête dans des endroits qui sont un petit peu cachés, tu vois ce que je veux dire Et faites ça doucement, ouais allez l'Algérie En tout cas moi, je suis prêt à aller... Où vous voulez. voilà. Donc là, là s'il y a des Algériens qui veulent m'inviter en Algérie, moi je suis chaud là. Parce que moi aussi j'ai envie de faire la fête. J'ai envie de voir comment vous êtes, vous là, les meilleurs Arabes du monde. Comment, comment ça se passe quand tu gagnes un trophée Parce que là, là, regarde, je vais vous expliquer quelque chose. L'Algérie, euh, elle fait partie euh, donc euh, du classement FIFA mondial. Hein Et vous savez qui est le premier à ce classement FIFA mondial On ne va pas se mentir que c'est la Belgique. La Belgique n'a jamais remporté de trophée. Hein donc là, aujourd'hui, l'Algérie a un trophée, la Belgique n'a pas de trophée. Mais la Belgique est première du classement au FIFA. Hein? Là, on dirait que je t'ai expliqué un truc euh, mentalement euh, très compliqué. Là, tu te dis, ouais, mais comment je vais comprendre ça Il va falloir que je fasse des, des exercices de science, il va falloir que je, je muscle mon cerveau. Mais non, c'est juste que la Belgique, tu vois, c'est l'équipe qui, qui est le plus arrivée. En demi-finale dans tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Mais ils ont aucun trophée. Donc là, c'est officiel. Moi, pour moi, il faut changer ce, ce classement. C'est n'importe quoi. Il y a des pays qui ont des trophées, il y en a qui en ont pas. Ils sont dans les dix premiers. Donc là, ça, il faut changer ça. Tout de suite. Vite fait. La, euh, la Belgique, il mérite d'être au moins 20, 21e, 22e. C'est vrai, ils sont bons, ils ont une très bonne équipe, des grands joueurs. Mais franchement, ils ont aucun trophée. L'Algérie, ils ont un trophée, ils en ont pas. Hein Non mais on va où La Côte d'Ivoire, ils ont un trophée, ils en ont pas. Hein la Côte d'Ivoire, ils ont la Coupe d'Afrique. Ils ont une Coupe d'Europe, la Belgique. Qu'est-ce qu'ils ont Non, mais revoyez-vous les, les, les classements FIFA, là. C'est quoi, ça, là Hein regardez, regardez le jeu africain, comment il évolue. Vous voyez ça, là